Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Z-Story, ça faisait quelques temps que je vous en avais pas fait. Dans ces Z-Story, je vous ai déjà raconté beaucoup de choses, des histoires reliées au stream, aux jeux vidéo, à internet, des histoires qui de temps en temps sont reliées à l'IRL. Et aujourd'hui, on va un petit peu mélanger tout ça parce que je vais vous raconter la tragique histoire de Gabriel Petitot. Donc, encore une fois, c'est une histoire qui est tragique, pas super drôle, et c'est une histoire qui a pas reçu un retentis, enfin un cover médiatique en France qui a été super élevé. Je suis sûr qu'il y en a des tonnes qui n'en ont pas entendu parler, même si certains l'ont fait, notamment sur YouTube, comme par exemple Le Parisien qui a fait une série de vidéos dessus. Il y a également quelques articles sur Voici, Closer, etc. Mais par rapport à l'impact que ça a eu aux États-Unis, là où s'est passée l'histoire, c'est pipitcha Réellement, si vous n'avez pas entendu parler de cette dernière, croyez-moi, ça remet un peu les pendules à l'air. Gabrielle Petitot est une jeune influenceuse euh, récemment diplômée, d'ailleurs, de 22 ans, qui est fiancée avec un individu nommé Brian Laundry, quelqu'un qu'elle fréquentait depuis quelques années, depuis qu'elle était au collège, et avec qui ils ont pris euh, la décision de partir en road trip aux États-Unis pendant quelques semaines. D'accord Donc, ils ont pris un van, ils l'ont réaménagé, et ils ont décidé de partir en road trip et de partager ça sur leurs différents réseaux, notamment leur Insta, etc., etc. Ces derniers, ils partent à peu près début juillet. Bon, bah, à ce moment-là, aux États-Unis, il fait un petit peu chaud dans plein de régions, mais voilà, ils partent début de juillet et très vite des tensions. Éclate entre les deux parce que bon, euh, c'est pas facile, d'accord T'es dans un road trip, t'es constamment 24-24 l'un sur l'autre. Et bon, malgré ce qu'ils montrent en photo, dans leur story, etc., le moral n'est pas au beau fixe entre Gabriel et Brian. Malgré tout, ils trouvent le temps de réaliser et de sortir une vidéo le 13 août sur la chaîne YouTube créée pour l'occasion du nom de Nomadic statique Une vidéo qui a maintenant fait des millions de vues, tant le contenu à l'intérieur laisse un côté un petit peu macabre de surcroît quand on connaît un petit peu la fin. Bref, le road trip se passe, d'accord, ils font plusieurs villes, ils se baladent réellement dans les Etats-Unis, postent plein de photos, plein de stories. Mais encore une fois, il y a la réalité que tu montres et puis il y a la réalité que les gens ne peuvent pas voir. Les stories, les photos, ça ne représente combien de pourcents de ce que vous pouvez voir vis-à-vis -vis de ce que les gens ont passé ben, on va dire dans 24 heures ensemble quoi c'est 0,5% peut-être je sais pas mais en tout cas c'est pas très élevé et comme je vous ai dit le moral n'est pas au beau fixe et c'est illustré par quelque chose de grave donc le 13 août sort leur première vidéo mais un jour avant le 12 août s'est passé quelque chose de marquant et qui a été filmé le 12 août euh, Gabi et euh, Brian sont dans l'Utah d'accord donc ils sont dans l'Utah et à un moment une dispute éclate entre les deux mais une dispute très violente avec des cris des coups et qui attirera l'attention d'un passant en particulier parce que ce Dernier, appellera la police. La police est dépêchée sur place et sachez que là ce que je vais vous dire, tout a été filmé, le lien est dans la description, toute l'intervention de la police a été filmée et ça rend le truc vraiment terrible parce que du coup cette embrouille qui a attiré la police nous met sur la piste des problèmes qui pouvaient agiter euh, du coup le, les, les fiançailles ainsi que le, le road trip de ces derniers. On y voit du coup Brian qui explique sa version des faits puis ensuite Gabi qui elle est en pleurs et euh, vraiment dans un état de stress, d'anxiété, d'angoisse qui est vraiment marquant quand tu vois un petit peu les images, tu sens que la personne est dans une détresse absolument totale et elle a, elle a même peur en fait, tu vois. Et donc, ce qui en ressort entre ce que le passant a dit, ce que Brian a dit, ce que Gabi a dit, c'est que en gros, les deux se sont pris la tête, d'accord Ensuite, Gabi aurait euh, essayé de frapper du coup Brian, donc Gabi frappe Brian, ce dernier la repousse un petit peu violemment, mais la raison de pourquoi Gabi aurait d'abord frappé Brian, c'est parce que cette dernière avait peur d'être abandonnée sur la route, genre en mode au milieu de nulle part, tu vois, que Brian prenne la voiture et je, je me casse, tu vois. Donc c'était réellement une, on va dire, une situation de, de stress, d'angoisse très forte pour Gabi qui a provoqué une très grosse réaction d'elle, et on voit Brian dans la vidéo expliquer un petit peu, mais moi, en regardant les images et même en regardant les... Enfin, tu regardes les commentaires YouTube, il y en a beaucoup qui disent... En regardant le comportement, en regardant un petit peu de la manière dont il raconte son histoire, Brian est très manipulateur, peut-être un petit peu mytho. On voit bien que Gabi ça fait peut-être, dans ses réactions, dans sa manière de retranscrire sa peur, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent, tu vois. En tout cas, c'est ce qui en ressort, même dans les commentaires YouTube, on peut le lire beaucoup. Et ça expliquerait en tout cas pas mal de choses. Bref, voilà pour cette embrouille. C'est le 12 août, donc à ce moment-là, on est mi-août. Le road trip continue le 26 août. Gabi poste une nouvelle photo Insta, d'accord À ce moment-là, ces derniers, ils sont en Californie. Et arrive, à ce moment-là, le drame, le vrai. Le 1er septembre, Brian rentre en Floride à leur domicile, parce qu'ils vivaient ensemble. Tout seul, sans Gabi. Il reverra ses parents, il aura même le temps de partir quelques jours avec ses derniers. Puis, dix jours plus tard, la famille de Gabi, qui est absolument sans nouvelles, signale sa disparition. Et c'est là que commence une histoire, mais d'un rocambolesque... Attention. Donc, la police enquête, interroge Brian qui ne donne absolument aucune information intéressante. C'est ce qu'a déclaré le préfet de police. En fait, c'est ce qu'il a dit. Le, le policier, il est arrivé en conférence de presse, il a dit On a interrogé Brian sur la disparition de Gabi en mode T'es revenu le 1er septembre, tout seul, vous avez quand même passé l'été ensemble, vous deviez faire un road trip, tu rentres à l'appartement, bah elle est plus là, et en plus, ça met 10 jours avant de remarquer sa disparition, c'est-à-dire que lui-même ne l'a pas indiqué. Bref, il interroge et Brian ne coopère pas, ou en tout cas, au lieu de ne pas coopérer, ne donne aucune information qui fait avancer le truc. Et c'est à ce moment-là que mes connaissances en justice sont un petit peu limitées où je vais avoir besoin de vous, parce que j'aurais pensé qu'en tant que suspect principal, ce dernier aurait été incarcéré préventivement. Tu vois, en mode, ok, euh, Coco, t'es revenu sans ta femme, t'as pas signé la disparition, t'es tout seul, tu coopères pas spécialement, tiens, euh, tu restes derrière cette cage le temps qu'on mette ça au clair et à ce moment-là, après, si t'as rien à voir ou si t'as à voir, bah, soit on te punit, soit euh, bah, t'es libéré. Bah non, il est laissé en liberté et il est laissé en liberté en étant simplement euh, surveillé, sachant qu'il n'a pas coopéré et en plus, il y a un truc qui est un petit peu bizarre encore dans ça, c'est que la police a pu prouver que Brian a utilisé la carte bancaire de Gaby le 1er septembre, alors que cette dernière, à ce moment là, était supposée disparue. Donc Gaby est disparue, Brian re rentre tout seul et ce dernier utilise une carte bancaire qui ne lui appartient pas. Et c'est un des principaux reproches que la police lui fait. Donc bref, il est laissé en liberté, mais surveillé, mais apparemment pas suffisamment surveillé parce que quelques jours du coup après ce 11 septembre où elle est signalée disparue, ce dernier disparaît à son tour. Brian disparaît, les États-Unis entiers se mettent à le rechercher, forcément, parce que c'est le suspect numéro un dans cette affaire, et malgré, enfin, malheureusement, je ne peux de dire malheureusement, mais la, la découverte sera faite... Quelques jours après la disparition de Brian, à savoir le 19 septembre, dans un parc national, il me semble, en Californie, si je ne dis pas de bêtises, le corps de Gabriel est retrouvé, elle est identifiée après autopsie. Et l'autopsie permet bien de montrer qu'effectivement, c'est un homicide. Hein. c'est pas une disparition, ce n'est pas une chute, non, c'est un homicide. Donc, on en revient, comme je vous ai dit, Gabriel est disparue et retrouvée morte et euh, on détermine que c'est un homicide. Brian rentre tout seul, ne dit pas directement qu'elle a disparu, a utilisé sa carte volée et retourné même voir ses parents et ne coopère pas quand on vient lui demander. Disparaît quelques jours plus tard quand il comprend qu'il est sous le feu des projecteurs. Là j'ai envie de te dire t'as une croix, enfin euh, une flèche rouge made in Hollywood. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et là à l'heure actuelle pas de nouvelles de lui. Il y a des rumeurs qui disent que lui-même serait allé se cacher dans une sorte de parc national dans la faune et la flore, ce qui le rend un petit peu introuvable. Il y aurait même une vidéo de, de, de caméra, enfin une sorte de, de vidéo surveillance qui est sortie sur YouTube qui montrerait qu'un homme correspond un petit peu à ses traits et aurait été vu quelque part. C'est vraiment déchirant parce que le pire, c'est qu'on peut voir un témoignage au moment où Gabi était disparue et qu'elle n'était pas, enfin qu'on n'avait pas encore retrouvé son corps, du père de Gabi qui est là en mode essayer de nous appeler, de nous aider à trouver des solutions pour essayer de la Né chez nous, c'est et sauve, machin, etc. Vraiment, ce genre de truc, quand la famille de quelqu'un de disparu est en train de chercher et qu'au final, derrière, ça le fait pas, ça brise le cœur. La famille de Gabi pense d'ailleurs que la famille de Brian cache des choses et couvre un petit peu son fils. Les États-Unis entiers le recherchent, lui-même a disparu, des vidéos ressortent, des rumeurs sont mises en place, des gens disent qu'apparemment il aurait 35 ans et pas simplement 23, donc 13 ans de plus que Gabi. Bref, vraiment, ça a affolé les États-Unis et à l'heure actuelle, ce feuilleton possède encore un dernier épisode qu'on ne sait pas. Où est Brian Parce que, comme je le dis, ce dernier est rentré le 1er septembre et allé voir ses parents. a passé quelques jours avec eux. Et derrière, celui-ci n'a pas coopéré, a disparu. Les parents de Brian disent qu'ils ne savent rien. Et les plus cyniques d'entre vous diront que la vérité est évidente. Brian est le suspect. Brian a utilisé sa carte. Brian est rentré en disant rien. Bon on pense que c'est bien sûr lui qui l'a tué mais maintenant quand on a envie de faire un petit peu de retour en arrière, notamment par exemple sur l'altercation policière, d'après le comportement de Gabi et c'est d'ailleurs une des dernières images vidéo qui reste de cette dernière, beaucoup pensent qu'il y avait peut-être des violences qui étaient mises en place dans le couple de la part de Brian depuis quelques semaines, quelques mois, voire peut-être, on ne sait pas, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il y a également une zone d'ombre, c'est que Gabi, par SMS avec ses parents, aurait interagi avec ces derniers jusqu'au 30 août, d'accord Sauf que encore une fois, zone d'ombre, vu que elle n'a pu les appeler pour la dernière fois que le 26 août. On ne sait pas si elle a disparu le 26 ou alors le 30. En gros, les parents ne sont pas sûrs que du 26 au 30, ce soit Gabi qui a interagi avec eux par SMS, et pas Brian. Alors certes la logique te ferait dire que si Brian voulait couvrir la disparition de Gabi, il aurait aussi continué d'interagir euh, par SMS avec eux après le 30 après être rentré, ou alors euh, aurait continué la mascarade et serait peut-être pas arrêté subitement euh, le 30 du jour au lendemain avant de lui-même rentrer en Floride comme ça tout seul tout, fle, tout flamme. Bref quel est votre avis sur cette affaire qui est quand même assez sombre et réellement il y a un truc derrière qui j'ai trouvé fou c'est que l'Instagram de Brian et l'Instagram de Gabi ont pris des centaines de milliers d'abonnés, des commentaires de de partout la vidéo youtube fait des millions de vues la vidéo youtube de l'intervention de la police à 4 14 millions de vues les gens essayent d'analyser de rechercher de comprendre et moi j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette dernière en espérant que Brian soit retrouvé de préférence j'ai limite envie de te dire vivant peut-être pour qu'on puisse avoir sa version et pas ben, sa version parce que je pense qu'il est coupable tu vois parce que vous aussi vous pensez que Brian est coupable je pense que oui mais pour avoir sa version pour avoir l'explication le fin mot de la chose et savoir qu'est ce qui traînait dans le couple quels étaient les problèmes qu'est ce qui a mené à ça d'accord euh, quel type de personnalité peut-être complètement taré ce dernier été ce dernier été et pour le reste bah encore une fois euh, mes condoléances pour Gabi, qui était qu'une jeune de 22 ans, qui s'était fiancée, qui ne voulait faire qu'un road trip avec son, son, son fiancé, du coup, et partager tout ça sur Internet. Comme quoi, encore une fois, ça rappelle un principe qui est tout simple. On a beau partager, même moi, beaucoup de choses sur Internet, et c'est ce que j'ai essayé de dire un peu plus tôt dans la vidéo, entre ce qu'on montre et la réalité, il y a toujours un décalage qui, des fois, peut être à un niveau que euh, des histoires peuvent malheureusement mal se finir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la partager pour que voilà d'autres gens connaissent cette histoire. Nous concernant, on se retrouve encore une fois cette semaine pour d'autres vidéos. C'était Zach, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous